Pour ouais, moi ouais, j'ai cyclé à ma gauche les gars J'ai tenté, tenté de lui faire une zizou, bro. je l'ai pris pour mater à 10 le mec, j'ai essayé de l'exploser à base d'un gros coup de boule Mais ça n'a pas marché Hello Gianni Hello How are you my friend? I'm good, how about you? Oh, good Gianni, good You have a nice day bro? Yeah, um, yeah Are you camping bro? What? Are you camping? I uh, no, I'm just running. I don't know where, I'm just running. Bye bye, man. Uh, I take car, I leave. Bye bye. Bye. J'aime trop ce chat de proximité, c'est la meilleure chose du monde. Ils ont beau avoir fait de la merde sur, sur tous les autres points du monde. On peut parler avec les gens. Moi, ça me fait plaisir. Je sais pas avec quoi je vais la jouer, cette game. En fait, je sais. Je vais la jouer euh, en mode cool. Couteau P7, les gars, si ça passe, c'est BG en vrai. Parce que le mec est juste là. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité établie. Tu es censé descendre. On serait craqué ma juke. C'est un bot. Oh oh oh. Sorry, not sorry, man, sorry, but not sorry, do you understand what is sorry, man, do you understand that, motherfucker you. Man, I take, you. nah I, oui. I, I take your pre- I take your pre plus, nah, oui. Nah, oui. thank you, thank you. C'était 25 cm. Oh, Gianni, sorry. C'est le mec de Grèce là. Mais non, c'est Georgie. Mais. Oui. Attends. Attends, mec, je viens de te renverser ou je viens pas de te renverser Tu me tiens ces deux grenades et tu me racontes ce qui vient de se passait. Niveau 11 Niveau 11 C'est pour ça que les balles passaient pas Il tire même pas sur moi, il tire dans le sol La proba que tu passes dans, dans ce buisson Et qu'il y a un mec en train de cuire des champignons C'est fou K-Ouf hein. C'est comme la proba qu'il y a un mec juste là Tu l'as vu partir Comme la proba que trois quarts de mes balles passent à travers. Et trouve pas cette proba folle Oh merde. pas trop euh, si je continue de jouer Là j actuellement j'ai qu'un sniper Peut-être que je ramasse ça je sniper. Yo man, ça va Fuck you. Tu me tiens ça Bon les gars ça m'a ça saoulé vous savez quoi On va faire top 1, juste avec un couteau je vais égorger quelqu'un là, c'est ça mon tout. Je le sais, je t'ai... Et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 Le prochain gars qui rentre là, je lui tranche la gorge. Qu ouf quand tu viendras chez moi à la porte, je t'attendrai de la même façon. Je serai, je serai caché dans le pilier central du salon. Moi, je te dirai, rentre, rentre, je vais t'égorger. Tu connais Pop Smoke Pop. Smoke. Wouhou. Wouhou. What a move by ciao recherche de camper, de camper, hey. L'heure grâces, la concurrence, la jeu En ai sueur, en sueur Chau à chins, Mais nous têtes, les têtes En sniper, sous le charme Il se fait top 1 à chaque heure Si tu vois le show, t'as intérêt De te cacher, mais très bien Pas piquer, le move Tu es en PLS, il si n'est pas sans cesse Et limite, des gaines de CRS On se qu'il efface les critiques Red shot, boubou 3-6, c'est non-score, shot Très fou, tranquille, no-joke Esquive Avec l'armée des ultras, des ultras. La situation est pas bonne, monsieur. Remplis avec un doigt -clic, Souris pour la dernière fois. Vite, pas de toi, Je suis le meilleur chat Ce sera toujours comme ça Je serai toujours le meilleur Voilà comment on gagne une game chat Avec ses points Son couteau Et c'est tout